Aujourd'hui, on se fait l'histoire du roteux. Oui, mesdames et messieurs, le roteux. Euh, bon, pardon, le, le hot-dog. Un jour, on va vous parler de la sainte trilogie du roteux, du péteux et de la graisseuse. Mais aujourd'hui, on se fait un bon roteux. Et question de bien faire les choses, j'ai demandé à un spécialiste de la chose. Bob le chef de venir m'aider. Bob! Bob! Il y a des chiens fait... chauds ici? <rire> Il y en a pas, mais on va en faire, ça te Ben, certain! Ok, mais je te lance un défi, tu dois me faire un hot-dog vegan. Hmm. je pense j'ai une petite idée de ce que je vais faire. OK, on va faire ça. Mais pour ça, faut écouter l'histoire du hot-dog puis tu nous fais la recette à la fin. Oui, restez jusqu'au bout. Nouveau concept. Oh oui. On peut dire que la famille américaine moderne mange du fast-food, beaucoup de fast-food. C'est une religion, pas juste pour le goût, le gras, le sel et le sucre, aussi parce qu'ils sont bon marché, pratiques et faciles à trouver. Chaque ville a son temple où l'on peut manger les meilleurs burgers, pizzas, tacos et bien sûr, hot dog. Le dog a l'air bien implanté dans la culture gastronomique américaine et pourtant son origine rien américaine. La saucisse est l'une des formes les plus anciennes d'aliments transformés et a été mentionnée dans l'Odyssée d'Homère à l'époque antique. Non, c'est pas au Brian Simpson. Même moi, je sais ça, okay, Laurent. Non, non, non, non. Le mot « saucisse » dérive du latin « salsicia -ci qui signifie « farci au sel », puisque les viandes utilisées à l'époque étaient presque toutes conservées grâce au sel et au séchage. « Séchage », c'est dur à dire, ça. Aujourd'hui, le terme anglais est formé du mot « chaud »,« hot », et du mot « chien »,« dog ». La chose est chaude, en effet, mais ça n'a aucun rapport avec les chiens. Du moins, là, selon certaines versions. Parce que, bon, avant de vous expliquer d'où ça vient, là, on va faire un peu de contexte. Parce que parler d'histoire culinaire, c'est mettre les pieds dans un panier de crabes, parce qu'il y a toujours des guerres de clochers. Il y en a un qui dit c'est moi qui l'ai inventé, l'autre c'est moi, c'est moi, puis ça finit plus. Pour le dog, c'est la même chose. Pour plusieurs, c'est à Francfort, en Allemagne, que le hot dog a été créé en 1487. Il a d'ailleurs fêté son 500e anniversaire en 1987. Ça, ça veut dire que c'est plus vieux que la ville de Québec. D'autres Allemands attribuent la fabrication du hot dog moderne à Johann Gorge Hedner, Quelque chose comme ça, là, qui est un boucher à Cobourg qui va se rendre à Francfort pour promouvoir son produit au 15e ou au 16e siècle. Mais en 1852, la Guilde des Bouchers de Francfort introduit une saucisse épicée et fumée emballée dans un étui mince. On la nomme alors Francfort d'après la ville natale d'où elle vient. La saucisse avait une forme légèrement incurvée, semblable au teckel, le fameux chien, là, ce qui peut avoir contribué à générer le terme « hot dog ». Mais il y a d'autres écoles hein, pour expliquer le pourquoi de ce nom-là. Pour certains, là, il y a des scientifiques qui ont déterminé au 19e siècle en Angleterre qu'on soupçonnait les fabricants de saucisses d'incorporer de la viande de chien dans leurs produits, d'où l'assimilation, du moins dans la langue populaire, entre chien et saucisse. Ça fait beaucoup de « il paraît, on a entendu, il se peut que ». Donc, grosse, grosse, grosse mise en garde ici. Il semble clair que les haddags sont arrivés en Amérique avec le flot d'immigrants allemands qui les ont vendus accompagnés de petits pains et de choucroute à partir de chariots à bras à Bowery, à New York, dans les années 1860. Charles Feltman, un boucher allemand, a ouvert le premier stand de hot-dog à Coney Island en 1867. Il a vendu près de 4000 saucisses et de petits pains au cours de sa première année d'affaires et est crédité de l'idée du pain grillé. Feltman a construit un mini-empire à Coney Island avec un hôtel, des terrasses, des restaurants, des stands de restauration et divers manèges pour amuser ses clients. À sa mort, en 1910, il a quitté une entreprise valant plus d'un million de dollars. Pour certains, l'histoire se déroule plutôt à Saint-Louis, au Missouri. On attribue alors à un marchand ambulant allemand, Antoine. Futschwanger, l'introduction de saucisses chaudes servies dans un petit pain au Midwest en 1889. Hey, c'est vrai que c'est facile, hein? chien chaud, saucisses, séchage, on se l'est fait facile. Bref, j'en reviens à ça. Néanmoins, il est certain que le hot-dog a gagné sa popularité nationale à l'Exposition universelle de 1893 à Chicago. Des milliers de visiteurs ont consommé des saucisses vendues par des vendeurs. Vendues par des vendeurs, assez évident, hein? Mais la même année, les saucisses sont devenues la norme dans tous les stades de baseball. On va associer bientôt baseball et saucisses. Dans les années 1890, les stands ambulants qui vendent ces sandwichs sont appelés « dog cart ». Il n'est pas difficile d'imaginer les vendeurs commercialiser leurs produits en criant « Elles sont chaudes mes saucisses, elles sont chaudes! » Ou comme ça a plus de bon sens à dire en anglais « Hot dogs, get your hot dogs here! » L'appellation serait restée par la suite. Nathan Handwerker, ancien employé de Feltman à Coney Island, a lancé Nathan's Famous, qui est désormais le plus grand fournisseur de hot-dogs au monde dans les stands et dans les supermarchés. Handwerker a ouvert son stand à Coney Island en 1916, près du coin des avenues Surf et Stillworld, et l'a tout simplement appelé Nathan's. Il vendait ses hot-dogs à 5 cents chacun. Wow! 5 cents, ça c'est un deal. Il va donner rapidement un lieu de restauration préféré des amateurs de plage et du personnel de l'hôpital voisin de Coney Island le Nathan's Hot Dog Eating Contest qui se déroule le 4 juillet a été organisé sans interruption sur le standard hot dog original de Coney Island. En 1936, l'entreprise de viande Oscar Mayer a lancé le premier Wiener mobile. Essentiellement, un camion portant la sculpture d'un hot dog géant comme moyen de publicité pour augmenter ses ventes en supermarché, le jingle « I wish I oh, was an Oscar Mayer Wiener » de la société est connu par des millions d'enfants américains et traduit dans de nombreuses langues. Oh, like Aujourd'hui, on trouve des stands de hot-dogs à 1$ à tous les coins de rue de New York. Un bon plan pour ceux qui veulent aller croquer dans la grosse pomme. Certains disent que le meilleur hot-dog de New York est à Papaya King, ouvert en 1932. Leur spécialité, le Frankfurter, ou le home run avec choucroute et oignon. Les Américains consomment généralement 7 milliards de hot-dogs entre le Memorial Day et le Labor Day. Vous avez bien entendu, 7 milliards. Je ne sais pas ce qui se retrouve dans les toilettes avec ça après. Ça fait beaucoup de cancer du colon, ça. <rire> Alors que les hot-dogs sont servis dans 95 des foyers américains, le hot-dog est aujourd'hui intimement associé au stade de baseball. Vous avez sûrement des tunes dans la tête là, de baseball. C'est quoi déjà la tonne Bob de baseball? Take me out to the ball game. Un fan. En tant que plat cuisiné, le hot dog s'est classé au premier rang des États-Unis pendant près d'un siècle. Il a été remplacé depuis peu par la pizza, du moins dans les années 90. Mais le hot dog a longtemps été le symbole par excellence du fast food américain. Puis je suis sûr que vous avez des plans à gauche et à droite où il y a le meilleur hot dog. Vous nous le direz d'ailleurs dans les commentaires où est le meilleur hot dog. Et où le meilleur hot dog à Montréal, Bob? Au Tipeee, c'est rue Saint-Jean-Baptiste à pointe aux trente okay. C'est un méchant chien-chaud, ça. Mais t'as pas de part dans la compagnie, là? Aucune part dans <rire> compagnie. Sinon, il y a le pool room aussi. Le c'est les plus vieux. c'est ça. Ben, ici aussi, là, au Québec à Montréal spécifiquement, on est assez fan du hot dog. Pour preuve, quand les expos, nos amours, là, le club de baseball de Montréal a déménagé pour une autre ville, partez-nous pas là-dessus, là, là c'est aussi triste que les Nordiques, Mais ben, le dernier hot dog vendu au Stade Olympique s'est vendu aux enchères en 2004 pour 2605 605 Bob, c'est toi qui l'as acheté? Non, mais si les Expos reviennent à Montréal, le gars qui a payé 2600$ <rire> va se trouver cave en maudit. <rire> bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là. Mais non, mais c'est pas fini, Bob! Hey, hey, on s'en va en cuisine, cuisiner des hot-dogs végétaliens. C'est parti, go! végétalien. Oh, I'd love to be an Bob, on est dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On prépare des hot-dogs. Ouais, mais là, j'aime pas ça parce que t'as pas de saucisse. J'ai des saucisses, Laurent. Oui? Des carottes. Mais c'est pas des saucisses. Ça va ressembler à des saucisses. Non, mais c'est pas des saucisses. Ça, c'est une recette que ma bonne amie végétalienne Caroline Looney Huard m'a appris. D'ailleurs, je plug son nouveau livre de cuisine qui sort dès le mois de septembre. Ah, puis on va mettre le lien de son Instagram en dessous. Absolument. C'est vraiment du porn food. <rire> <sandwich>. Oui, végétalien. <rire> oui, oui, absolument. c'est elle qui m'a montré à faire ça. Euh, c'est pas même plus compliqué que faire des hot-dogs normales. Puis je te jure, si tu fermes tes yeux, Puis tu y vas avec l'esprit bien ouvert, là je te parle, sors ton album de Grateful Dead et ouvre-toi l'esprit bien comme il faut, ça ouais. goûte un peu le hot dog. Ouais, oh. non mais t'es honnête, t'as dit un peu. Un peu. <rire> un peu. Bon ben je te laisse commencer. On va commencer par les aux carottes. de juste couper le bout, on va venir l'arrondir aussi. Comme si c'était une petite saucisse à dog. On veut pas comme qu'il y ait d'angle. Puis si même chose là, l'espèce de trognon, l'espèce de trognon de carotte, on va essayer de donner une forme un peu arrondie pour que ça nous trompe l'œil. Et si on veut vraiment déjouer le plus carnivore d'entre nous, on va venir faire un petit X à chaque extrémité de notre carotte. Puis pendant l'étape de bouillonnement, pardonnez l'expression, le petit X va s'ouvrir, puis ça va avoir le look d'une saucisse. J'y crois presque. Tu y crois presque? Ça, je je okay. parce qu'on a une coupe à faire là. Je vais y aller avec ça. On en prépare trois. Oui. C'est le, le, le premier hot dog qui est bon pour tes yeux. aussi. Tu veux que je, je les fasse bouillir après, c'est ça? On va les faire bouillir. Mais attends, attends, ah! attends, Laurent! On les fait pas bouillir dans de l'eau normale, nos carottes. Faut faire un petit mélange parce qu'en plus que nos carottes vont avoir un look de saucisse, on veut qu'il y ait un goût de saucisse. OK. On va mettre pas mal les mêmes assaisonnements qu'on retrouve dans une saucisse hot dog. C'est-à-dire un petit peu de sauce soya. Oui qui va remplacer ben, la mon salle. montre le pour ça à quoi ça ressemble. Hein? OK. Quoi d'autre? On en met à peu près trois cuillères à soupe. Ça, c'est n'importe quoi. Vous avez remarqué que les cuisiniers nous disent à peu près 3 cuillères à soupe. Ils y vont au juger. Puis nous, on va bien sûr trouver la juste mesure du premier coup, comme vous autres. Et, et main, je cuisine toujours à l'œil, mais ça goûte toujours la même chose aussi. Ouais, <rire> mais c'est aussi ta job. Pas, je mange beaucoup de carottes, <rire> c'est pour ça. On va mettre du sirop d'érable. Si ouais. on n'a pas de sirop d'érable, on peut mettre du miel. Parce que qu'est-ce qui est bon avec le sel? le sucre. Ben oui, mais ben oui. On en met à peu près. d'ailleurs, on a une capsule sur la chaîne qui est sur l'histoire du sirop d'érable pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais ça m'étonnerait quand même. <rire> on, on en, en met à peu près 30 ml, donc oui. deux cuillères à soupe. On y va être la pâte de tomate. Ok. La pâte de tomate. Je pensais ça... que c'était de la ricesse, ça? Non. Ça le look. Une pâte de tomate. Ok. Ça va donner un petit, euh, petit côté concentré. encore une fois, c'est deux sprouts, trois sprouts. Trois sprouts, une cuillère un à table ou une cuillère à soupe, 15 millilitres. On okay. va refaire les mesures des sprouts. Absolument. Trois sprouts, deux sprouts. Ça vient de Francfort, je pense. Hein? <rire> <La> c'est <France. rire> Nathan's Famous qui en en l'a lancé. C'est un le sprouts. Un sprouts de sel. Dans <rire> une vraie saucissade attaque, moi je dirais qu'il y a comme. 15-20 couches <rire> de sel, OK? OK. Et l'ingrédient secret euh, qui se retrouve autant dans les saucisses fumées que dans les barbecues, que dans la plupart des recettes végétaliennes... Worcestershire. Non! Ah! La fumée liquide. Ça, je sais pas... Non, je comprends pas. Tu ça, quand t'amènes de la fumée liquide chez le monde, tu peux tout le temps l'ouvrir. Avant de... Pourquoi? Pour avoir un look? <rire> Juste pour que ça prenne <rire> moins de temps. La fumée liquide, elle se trouve dans à peu près toutes les épiceries. À côté du Tabasco, P! Du ah ouais? Worcester ou Worcestershire ça sauce. Ça a il faut dire with... Attends. Worcester sauce. Oui, c'est ça. C'est comme l'ice. Ouais, mais ah, moi, non, je non, le même. lis, par exemple. Je dis Worcestershire. Attends, va regarder. Si j'en Worcestershire. Ouais. Mais si on check. Sur so, Wikipédia, ouais. ça dit Worcester Sauce. Fait qu'on va dire... Mais parler de Wikipédia à côté d'un vrai historien, ça n'a aucune validité. <rire> <rire> Mais ça, parler de Wikipédia domaine, à côté d'un historien, ça n'a aucune crédibilité. Quelconque. Non, ça va induire les gens erreur, on en erreur, sinon. Fait qu'on n'en met pas beaucoup, parce que sans ça, notre fumée liquide Et <rire> Ça sent la grosse boucane. Mais ça sent la saucisse. Ben exactement, c'est ça qui va nous donner ce petit goût fumé là c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup aussi dans la cuisine végétalienne euh, souvent dans les, les barbecues végétaliens oui. ça, ça trompe un peu les papilles gustatives qui ah, induire okay. en erreur exactement, on mélange hein? on prend de nos carottes on mélange ça, c'est très très scientifique, ça, ça là. mais on fouette avec la carotte, parce que quand on fait des hot-dogs, on fait pas des hot-dogs pour le fun, on fait des hot-dogs parce que ça prend pas beaucoup Attends, de vaisselle. Tu viens de dire, on fait pas des hot-dogs pour le fun? <rire> on fait des hot-dogs pour quoi? Pour <rire> manger. <rire> Et là, c'est quoi, tu mets une demi-tasse d'eau, une tasse d'eau? De l'eau, juste pour allonger okay. tout ça, ça va créer un osmose de saveur dans nos carottes. On sent que ça sur le four, bon. maximum dans le tapis pendant 8 à 10 minutes ou dépendant de la grosseur de vos carottes, jusqu'à temps qu'elles soient tendres. On va en profiter pendant ce temps-là pour griller nos pains. Oh, I'd love to be, an winner. Fait que euh, j'ai très bien beurré les, euh, les pains avec la margarine. C'est ça, margariné, c'est ça qu'on dit, c'est ça le verbe. Il faut dire les bons verbes pour très, les bonnes as raison. Donc là, on fout ça. Le son, Laurent! Le son! Euh, les saucisses grilles... gris. Euh, gris. Bouillées! Bouillé. Depuis... 9h hier matin! Maintenant. non! <rire> On se rappelle aussi, fumée liquide, sauce soya, sirop d'érable, pâte de tomate, un petit peu d'eau. et hey, mais c'est fou comment ça sent! Vous allez voir, là, si vous voulez essayer la recette, là... Moi, je suis en train d'embaumer tout chez moi... Ça sent, sent le stade oh. olympique chez vous! Ah oh ouais. Stade olympique! Il y a à peu près autant de monde qu'au dernier match des Expos, Oui, c'est vrai! C'était ce Le béton est en train de tomber un peu partout à Montréal. Donc, c'est vrai, on est dans une ambiance de stade olympique pré-apocalyptique à Montréal, ici à faire des hot dogs VG. Vegan, vegan, vegan. vegan, vegan. Peux-tu ouais. nous expliquer la différence, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas la différence entre végétarien, végétalien et vegan. Végétarien, c'est... Euh, tu manges pas de viande, mais okay. ben, tu vas manger des produits dérivés, donc produits laitiers, fromage, lait, euh, des oeufs. Moi, je trouve c'est la meilleure concession okay. entre tout ça. Pour okay. vrai, là, c'est euh, pas de viande. Pas moi, je suis comme flexitarien. J'essaie d'être végétarien, <rire> mais je triche. Je mange du poisson du steak, oui. mais pas si souvent que le monde ne oui. pense. Oui, parce ouais, qu'on ouais, qu pense, quand on regarde sur ton site, d'ailleurs j'invite les gens à aller voir ton site. Barrechef.com. Exactement, où je prends toujours ma recette de pâte à pizza, parce que toi et moi on avait cuisiné de la pâte à pizza. Ouais. Et comme aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis dans un simili-show de cuisine et je n'ai rien fait. J'ai fait la même chose à ton show pendant trois heures. T'es venu deux fois! Je suis venu deux fois et j'ai pas cuisiné, j'ai juste... été là et j'ai parlé. C'est vrai? <rire> T'as bu? J'ai bu beaucoup! Cuisiné, oh. en a tendance. Ouais, je me faisais texter après 20 minutes pour dire, comme on mettait en live, « réduis ta consommation d'alcool, oh. ça allait trop vite <rire> ». Mais ça, je l'avais pas dit. Mais il faut dire que le hot dog, pour oui. des gens comme oui. moi, pis toi, tu fais du jogging. J'en faisais, je me suis blessé, mais... Euh, ouais. mais, mais le hot dog, autant qu'il mauvaise réputation, ça se digère bien, c'est bourré de protéines, puis le petit pain blanc, il est rempli de sucre une coupe d'heure avant d'aller faire, un entraînement ou un jogging, oui. mal pris, le hot dog, ça peut être une pop solution. Ah oui, t'avais fait un marathon toi, puis tu mangé des hot dog avant. Absolument. Ça, hein? Nutritionniste, oui. envoyez vos plaintes à Bob en commercial, boblechef.com. <rire> je vous invite à, à faire le, le défi hot dog 24 km. avec moi. <rire> <Demain> avec moi. <rire> <Demain> avec... <rire> à chaque kilomètre, enfilez-vous un hot dog. <rire> ça, ça, ça, ça, ça sera pas grand. drôle. On en est où maintenant sur nos pains? Ok, nos... on va commencer. Regarde-moi ça, ces pains-là. Wow, ça, c'est la, la croustillance. Oui, c'est hein? absolument la croustillance. On invente des mots, on margarine nos pains pour la belle croustillance. Hey, on on fait, fait des... un nouveau livre de On fait des hot dogs aux carottes, OK? Tout est permis aujourd'hui. Est-ce qu'on garde le jus? On garde pas le jus. On pourrait le garder, okay. Puis ce qu'on servirait, moi, je dirais d'un pot maçons sans aucun problème, pendant, wow, un bon trois semaines, un mois. C'est okay. du sel et du sucre, hein? Fait que là, on peut soit les éponger... Ouais, ouais, ça, ou ça, les garder. Elles sont quasiment laquées. <rire> <si> nos carottes. <rire> sont laquées. Puis par la ben, suite, on vient simplement <rire> déposer nos carottes comme ceci. J'ai fait une grosse papier. erreur. On était en honte tout à l'heure parce qu'on a coupé, vous avez compris. j'ai dit à Bob, je est-ce que je sors le, le ketchup? et le regard de mort que tu m'as tiré, c'est comme si j'avais pas le droit de mettre du okay. ketchup. Moi, je suis un fan fini du ketchup. Oui. Sur, je mets du ketchup sur mon bœuf. Okay. Okay. Un bon steak avec du ketchup. Ma mère savait oui. pas cuisiner. <rire> Petite histoire. <rire> ma mère savait pas cuisiner. On mangeait du steak <rire> minute une fois par semaine. Il était tout le temps trop cuisiné, <rire> Puis il était pas en train faire de la sauce. Oui. Fait que le ketchup, c'est vraiment devenu ma sauce d'accompagnement par excellence. La panacée. Rester. Par contre, pour moi, un hot dog, je suis un puriste, je suis comme toi. Hein? Mais l'histoire, c'est important. L'histoire, c'est important. Pis ça se mange avec de la moutarde. Bon, OK, on est un petit peu plus haut de gamme. hein, On n'a pas de la French parce qu'on est au Québec. On préfère les trucs en français. Fait qu'on est allé pour de la coupe jaune originale, biologique et organique. Question de rester un peu dans le thème des carottes. OK. Un petit effet de zigzag. Un petit effet de zigzag, on part du haut vers le bas. On dirait que c'est moi qui le fais. Bon. Ah, tiens. Ah. Le deuxième il est le meilleur. C'est comme la première crade. Oh! Et voilà! des hot dogs aux carottes, végétarien, végétalien. Végétalien. Et là, on va faire quelque chose de toujours très payant en télé, c'est-à-dire qu'on va manger devant vous, puis on va vous dire à quel point c'est bon. Vous n'aurez aucune sensation, sinon celle de nous voir manger, donc d'être un peu dégoûté. <rire> hey, on a jamais terminé de faire de végétariens, végétalien. Non! Excuse-moi, continue. Végétarien, on le mettra au montage. Ouais. Végétarien, OK, fait qu'on le dit. Ouais. Végétalien, aucun produit animal, donc uniquement ouais. plantes, légumes, laitues, euh, tofu, tous les dérivés protéinés qu'on peut euh, qu'on peut assembler à base de plantes. Donc tofu, tempeh, tous ces trucs-là pour les végétaliens. Puis les vegans, ça c'est vraiment le mode de vie où on est végétalien, okay. mais on pousse ça, on porte aucun cuir, euh, tous des trucs okay. éthiques, même on va pas au zoo. Et on ne mange pas de miel, parce qu'on croit que le miel, c'est de l'exploitation des abeilles. Puis pour en avoir appris sur le miel. Si on cultive mal le miel, c'est vrai. OK. Ben écoute, la prochaine fois, on fera l'histoire du miel. Puis on fera notre propre miel. Si on fait l'histoire du miel, je t'amène visiter mon chum, Anisset Desrochers. Ah oh, oui, mais on devrait le faire chez lui. Ça serait malade. OK, on va le faire pour vrai. It's a date, tout okay. le monde. OK. Hey. Bon appétit. Je sais pas si on a le droit de trinquer. Bon, okay. un peu. Puis fait on peut te suivre sur... YouTube. Euh, sur YouTube tu fais encore des choses. YouTube, l'anarchie culinaire, <rire> sinon sur Instagram, boblechef.com, Facebook, l'anarchie Le... culinaire, Twitter, on tweete beaucoup, okay. et sur Twitch, Twitch, ouais. On voir ce qu'on fait en direct. On va mettre tous les liens, puis euh, ben, Twitch anarchie culinaire. J'ai quand même goûté là quand même avant de mm. à oui. vous. Moi j'avoue. Ouais ouais, ça marche. À vous. Ouais. Hein Ouais. Mm. ouais. Mm. Mais ta carotte est pas trop cuite. Parce mm. ben, que si tu l'avais fait, j'ai Molle, une semi-molle comme on dit là, ne mm -hmm. l'aurais pas fait, mais ça t'as un peu de dureté. Un petit peu de craquant. Ouais. La, la margarine, le margariné, le toasté, le moutardé, fonctionnent parfaitement. Fait que Bob... Tu sais que ça veut dire hein, les carottes sont cuites en jargon de cuisinier. Non. Ça sera pour un autre cas Non, non, dis-le dis nous, dis-le nous, on a le temps. Si le joint est roulé. non ah! Bon! Bob, plaisir, un honneur. Hey, plaisir pour moi! Moi, je vais tellement finir ça quand ça va être fini. Puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ben faites-le. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Bob. Des pouces en l'air, come on! Puis si vous voulez qu'on fasse d'autres recettes historiques, hey, on pourrait peut-être essayer de faire genre, genre, genre un livre de recettes de 1900 quelque ou de 1600, puis tu fais les recettes. Moi, je suis Ok, go! Des écureuils? Non, pas des écureuils. Moi, j'ai pas envie de ça dans ma cuisine. <rire> <rire> ok, bonne semaine, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez. Ok, bye!